On peut diviser le cœur en deux parties, le cœur droit et le cœur gauche. Et chaque partie droite et gauche du cœur est divisée en deux cavités, atrium et ventricule. Et ces cavités sont séparées par des septembres. Le septembre interventriculaire, septembre atrioventriculaire et le septembre interatrial. Le cœur droit reçoit le sang veineux et le renvoie vers les poumons. Et le cœur gauche reçoit le sang artériel venant du poumon et le renvoie dans la grande circulation. Il faut noter aussi certaines caractéristiques communes entre le cœur droit et le cœur gauche. C'est que les atriums sont placés en arrière des ventricules. Et aussi les atriums ont des parois lisses à l'opposé des ventricules qui ont des parois épaisses avec présence d'ici musculaire. Et cela est tout à fait logique puisque les atriums collectent le sang alors que les ventricules pompent le sang. Le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit puisque le ventricule droit pompe le sang vers les poumons, alors que le ventricule gauche pompe le sang dans l'ensemble du corps. Et maintenant, on va étudier la configuration interne du cœur droit, c'est-à-dire atrium droit et ventricule droit. Donc euh, voilà, on a fait une euh, dissection de, de l'atrium droit. Et on va maintenant essayer de zoomer et de faire la description de la configuration interne de l'atrium droit qu'on voit ici qu'il a une forme cubique. L'atrium droit présente six parois. On va commencer par la paroi supérieure qui présente l'orifice ou l'ostium de la veine cave. Supérieure qui est circulaire et ne présente pas de valvule. Son diamètre est d'environ 20 mm. La veine cave supérieure va ramener le sang désoxygéné de membres supérieurs, de la tête, du cou et une partie du tronc. La paroi externe, ici ouverte, elle présente du muscle pictiné. Et quelques piliers de deuxième et troisième ordre. La paroi interne est marquée par l'existence d'une dépression, c'est la fosse ovale. Et cette fosse ovale est bordée en haut et en avant par l'anneau du vieux sens. La fosse ovale marque le site de foramen ovale qui est présent au stade embryonnaire. Et qui joue un rôle dans la circulation sanguine du fœtus. Parce que le sang oxygéné du fœtus vient de cordon ombilical et il sera ensuite acheminé vers le foie du fœtus et il sera ensuite transporté via la veine cave inférieure vers l'atrium droit. Donc, c'est le sang oxygéné, une fois au niveau de l'atrium droit, il passe à travers le foramen ovale vers l'atrium gauche et par la suite vers le ventricule gauche afin d'être pompé au corps du fœtus. Il ne faut pas oublier que les poumons du fœtus ne sont pas opérationnels à ce stade et ne le seront qu'à la naissance. La paroi inférieure présente l'orifice de la veine cave inférieure qui est circulaire et muni de la valvule de stachy. Son diamètre est d'environ 30 mm. La veine cave inférieure va ramener le sang pauvre en oxygène des membres inférieurs, du pelvis, de l'abdomen et d'une partie de tronc. Un deuxième orifice, malheureusement, n'est pas représenté sur ce modèle anatomique, c'est l'orifice du sinus coronaire situé normalement en avant, ici, en avant et en dedans de l'orifice de la veine cave inférieure. Son diamètre est d'environ 12 mm et il est muni de la valvule de Thébissius. Alors maintenant, on va essayer de voir la paroi antérieure. Ici, c'est la paroi antérieure qui présente l'orifice atrioventriculaire muni de la valvule tricuspide. Et enfin, la paroi postérieure, on le voit ici, et qui présente... Une saillie transversale appelée tubercule de la Alors, après cette description de la configuration interne de la droit, maintenant on va essayer de voir la configuration interne de ventricule droit. Donc, on a fait la dissection de ventricule euh, droit et on remarque qu'il a la forme d'une pyramide triangulaire. Il présente trois parois et une base et un sommet. On a donc la paroi antérieure qui est légèrement concave et il est en rapport avec la face postérieure de sternum et des côtes. Et sur cette paroi antérieure on trouve dans sa partie moyenne le muscle papillaire antérieur qui est le plus constant et le plus grand. La paroi interne au bidial qui est convexe constitue la cloison interventriculaire. De cette paroi émane la crête supraventriculaire qui va diviser le ventricule en cône artérielle qui est lisse et supérieure et une zone musculaire Inférieure qui contient les muscles papillaires et la trabicule septomarginale. La base de ventricule droit présente deux orifices. L'orifice atrioventriculaire droit muni de la valvule tricuspide et l'orifice de tronc pulmonaire muni de la valvule sigmoïde. L'orifice atrioventriculaire droit est situé à la partie inférieure de la base de ventricule. Il regarde en arrière et à droite. Il est circulaire avec une circonférence mesurant en moyenne 120 mm. La valvule tricuspide est annexée à l'orifice atrioventriculaire droit. Elle est composée de trois valves de forme triangulaire, chaque valve est fixée par sa base au pourtour de l'orifice atrioventriculaire et se distingue en antérieur, médial au septal et inférieur. Les bords libres de cette valvule tricuspide sont attachés au cordage tendineux du muscle papillaire. Le deuxième orifice qu'on va décrire, c'est l'orifice ou l'ostéome de tronc pulmonaire, qui est situé au-dessous et à gauche de l'ostéome atrioventriculaire. Il est fermé par la valve pulmonaire qui possède trois valvules semi-lunaires, dites aussi en forme du nid du pigeon. On distingue trois valvules, antérieures, droite et gauche. Elles ont une forme de sac et par conséquent, dans le cas où la contraction ventriculaire n'aurait pas suffi et le sang revient par la force de gravité vers le ventricule droit, ces valvules où ces petits sacs de, de, de la valve pulmonaire vont se remplir et se fermer, empêchant ainsi un retour de sang vers le ventricule. Et lors de la contraction ventriculaire, le sang se trouvant dans le ventricule droit sera propulsé vers les poumons. Et enfin, la paroi inférieure au postérieur on retrouve l'insertion du muscle papillaire postérieur.